Salut les Dédés Bon j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va Donc aujourd'hui, vidéo spéciale Vous voyez qui est, y a qui est à côté de moi Coucou tout le monde Tonton Snake de la chaîne Snake Reptile Aujourd'hui on va traiter un nid de frelons Mais cette fois-ci c'est pas moi qui va le traiter C'est Tonton <rire> On va se marrer là <rire> Allez on va se préparer et on vous montre ça Quand es à 6 mètres, il faut déplier la première là. ça. Tu lèves ça Tu tires Et tu polisses Alors tu essayes toujours de, de, de rester le même axe Et tu vas voir, regarde ici Tu vas avoir du rouge en même temps et Le rouge ça veut dire qu'il faut s'arrêter Ah ouais sinon... Euh... Ah oui d'accord Et là tu ah. vas faire Tu vérifies, les filles Et tu attaques à la deuxième Et là ouais. Tu commences à se mettre à peu près là Et c'est là où tu fais attention tu vois, quand tu marches sur le pied que tu peux essayer le plus droit possible après je suis petit, ouais, c'est euh, pas évident. physique ton métier quoi. Ah oui, tu vois, encore, t'es au début. Hein. Tu vois, quand tu sens euh, que t'arrives vers le rouge, faut faire attention parce que quand ça sort, ça sort entier. Quoi. Ouais, c'est vraiment ouais. la limite quoi. Donc là, c'est là, c'était le plus facile. Avant, ah bon là, il faut attraper une cam. Peu importe. Peu importe. Et il faut monter ça, Et là, Il faut le monter ce, <rire> aussi haut que ça. Et quand t'es tout seul, ça te donne pour donc il faut essayer de s'appuyer sur un tronc ouais, en sur le tronc-là un... faisant attention que euh, le à chaque fois, Oui, parce que comme tu dis, c'est vraiment... Là, tu défais le web, bon, là, va le touché Et tu vas essayer de le rentrer J'espère que tu, plus les jeunes, tu vois plus le web Ah, des fois, il euh, faut juste dévisser un peu hein, Tu vois ouais. Bien. Et après, t'as l'autre loin à côté. Et tu et Là, on va remonter sur cette carrière. Tu, tu, tu as déjà fait le coup, à tout déboîté. Tu as dit, t'arriver ouais, de ces trucs qui ont bien dis, t'énerver Donc là, je vais... faire on est là. On est plus solidaires. Et là, toi, tu veux t'aider Il faut que tu t'aides. Il ouais, faut vraiment jouer avec les arbres. Avec les arbres. T'avais pas plus haut comme nid. Tu <rire> ah <là, là>. sais <coughs> que ça existe jusqu'à 30 mètres avec. Un mètre. Là. Et là, encore, c'est un nid, euh, tu le vois toi. Donc là, on a fait 6 mètres, on est à 12 mètres là. Deux, deux morceaux. Ah, la branche qui part comme ça, voilà. Tu vois, parce que là on a plein de petites branches, il faudrait qu'on passe là jusqu'à Castienne en fait. Je me dis si je vois le rouge. Là, le problème c'est qu'il faut redescendre, il faut passer de l'autre côté. Là, putain, c'est technique. Là. On voit pas encore le rouge. Je suis Petite pause, parce que là les bras. <rire> on ouais, va y rire Je pied sur le temps. On va y'a rien ça pas, Là, on est en face Et là on va commencer à mettre ça C'est un truc de fou quand même la difficulté. Après tu vois, tu fais ça là, tu peux avoir les mêmes bras que tu vois Ah ça fait euh, pouce bleu en fait. Pouce bleu, ouais. ouais comme j'ai le gant même. bleu. Pouce bleu. Ah toi t'as le pouce rouge. Tu le ah mets Le ouais, ouais. <rire> pouce bleu. Alors pouce bleu. <rire> Ta canne c'est 20 mètres en tout Elle fait 20 mètres. Hein. Ah ouais, donc on est vraiment pas loin des 20 mètres. C'est un truc de malade. Donc au moins en fait en général je mets ça sur mon épaule. Tu vois, je suis tout seul. Voilà. Et en fait, quand je sais que je suis à côté du nid, tu vois, avec une main, je tiens. Ça c'est, t'appuies, t'envoies le produit. T'envoies le produit. Ah ouais. Et là donc il faut lever et on doit pas être trop loin ouais. c'est chaud de lever la tête c'est chaud toi tu as le casque allez je t'aide un petit peu tu ne vises rien là c'est bon allez je les vois arriver devant je, je ferai matrix Tout juste euh, maintenant tu vois à partir de là tu vois la gopro jaune ouais toujours essayer de la garder hein. après toi quand tu t'appuies sur la branche ouais. tu bouges toi la, la gopro pas besoin de voir toi pas besoin de lever juste tu bouges comme ça ça, vous ça permet d'éviter que ton qu truc qui bouge trop toi. T'arrives à voir avec. Le... Ouais ouais j'arrive à voir. C'est dur d'évaluer les distances. Hein. Ah c'est dur. Hein. Normalement, quand tu perds sur le milieu, tu le sens. Ça veut dire que là on est à 20 mètres et on ne touche pas le mur. Donc okay, là, il faut que tu l'ailles doucement et à un moment tu vas sentir que tu as percé. Tu vas pas même la combi Ok, là, tu... je suis prêt à la mettre. Je vois voir juste aussi. Tu viens encore, mon Ouais, non, je. Essaye. Tu es prêt à appuyer sur le bouton Je te le dis Ouais. Et on y lâche. Ouais. Là, tu peux envoyer. Tu es le vois bon, le frein sortir Ouais, je le vois. J'en vois beaucoup. Allez, continue. Vas-y, vas-y. Arrête d'appuyer. C'est impressionnant. Vas-y, rappuie. C'est bon, tu peux arrêter d'appuyer. Je te laisse tenir la canne à cette hauteur. Je, je vais mettre un combi. C'est impressionnant. Et après, on va essayer de filmer un peu le euh, demi. Tu vois, euh, la poudre, ça a duré euh, même pas une minute. Hein. Même pas une minute, tu poudres et c'est fini. J'essaie d'arriver en haut, Et là, tu vois ce que je fais, moi, des fois, j'essaie de soulever. J'essaie de casser un peu le nid. C'est lourd ah, là, Tu te que dedans Ouais, là, je l'emmerde. Là, là t'as cassé un morceau de nid là, tu bouges comme ça. Ça, un peu... Enculé, ça comment le ça vole? vole. Là, ça va nous tomber sur la gueule là. C'est mmh. oh, bien. Ah, bah là, t'es allé... allé fort. <rire> Attends, on va filmer. On va juste te filmer maintenant. Et là, on craint rien, t'es sûr? Hein euh, on a la combi, on craint rien. Ouais, bon. Je remets un coup Non, on a plus Il faut gonfler. Il faut que tu la sortes De toute façon, elle est mort là. Ouais, elle est c'est ça. C'est bon, ouais, un peu, si moi, je un peu les gens Tu en vois, là, on un est quoi, là, non, là Ouais. Je viens, je viens voir d'où ça vient la canne Il y en a un par terre là. Ah, un culot il a pris la foule lui, tu peux le fumer toi es. C'est un monstre C'est un truc de fou Voilà, maintenant il faut faire, le... faut faire la même chose, il faut tout enlever, c'est plus facile d'enlever <rire> J'espère. C'est un truc de malade. Bon voilà les DD, on a tué ce putain de nid. Alors qu'est-ce qu'un passe, Ah c'est énorme, c'est énorme. Je veux bien revenir voir des trucs comme ça. C'est vraiment énorme. Ouais. Euh, c'est quand même très impressionnant. Donc il y a des séquences où on voit la reine. On a réussi, ouais. on a eu la chance quand même de. Ouais, on a eu vraiment de... la chance que la reine elle tombe tombé juste devant nos pieds. De tomber. C'est la première fois que je vois une reine quoi. C'est vraiment énorme. C'est incroyable. Un vrai plaisir. Le nid, il était à. 21 mètres. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la canne elle fait 20 mètres, on l'a levé d'un mètre de plus, donc 21 mètres. Un peu plus. C'est le plus haut ni euh, de la saison là, que j'ai fait. Ah ouais, ouais. Cette, cette année, c'est le plus haut. Puis là, n'empêche, on a filmé quand Donc, euh, fin octobre. Ouais, là, on après, est mi-octobre. Il y a quand même eu la reine. Il y a encore la reine, ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment pour dire, ouais, ça doit dépendre des saisons, tout ça. Bon, après, on est dans le sud de la France, on est de, de région toulousaine, donc il fait quand même assez chaud, il fait bon. On Un t-shirt, mi octobre. Ben, il faut savoir que la reine, après, elle va, elle va mourir. Il va avoir elle va désigner des reines. Et donc l'année prochaine, ben, il y a une dizaine de nids de plus qu'il va avoir. Donc l'effet d'avoir détruit le nid maintenant. Et en plus, on a attrapé la reine. S'il faut, elle n'a pas désigné d'autres reines. Donc l'année prochaine, on est tranquille. De moyenne à ce coin-là, il y aura un nid en moins. Et tes bras, ça va Ça va, ça va. un, muscle, un peu. Putain, c'est. Euh... En fait, c'est très physique, c'est très technique, mais c'est aussi très passionnant. Donc malgré la difficulté, on se régale. quoi. Vraiment, c'est génial. Bon voilà les Dédés, c'était ma première vidéo avec un invité. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, de vous abonner à la chaîne. Vous abonner à la chaîne de Tonton. Le petit like. Le petit pouce bleu, tout à l'heure on les avait les petits pouces bleus. A bientôt les Dédés